adorons Adonai Nous adorons El Shaddai Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon roi. Ah, ah, ah. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. dans un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon Roi, ah, tu fais ton serviteur, Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Mmh. Car c'est en toi que je veux être Que, que je veux être, être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. En toi que je veux être. Car c'est en toi que je veux dans être. Présence, éternellement dans ta présence, Seigneur. toi que je veux être éternel. À chaque instant dans ma vie, je veux demeurer dans ta présence. C'est en toi que je veux être éternel.